Euh, qui ne nous avantage à rien. Le président du Sénat dit aussi qui évite. Mais la question c'est aujourd aujourd'hui, on, on va se retrouver à un moment où, une fois que l'état d'urgence a été programmé pour, proclamé pour un mois, il va falloir le reconduire et ça, c'est le congrès ça peut, ça, peut le débat. faire. C'est ça le débat. Et je ne suis pas d'avis que c'est le congrès. Je vais démontrer ça ici. C'est ça le débat. À moins si... La constitution euh, le dit. Si, si le, nos amis... C est, c est écoutez, le qui le, nous allons y arriver. À la demande si, de la, du chef de l'État. Si nous, si nous devons aujourd'hui discuter, je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'État. Pas une histoire de convoquer les congrès pour régulariser. Et, et, et moi, je suis, euh, je suis très peiné, de, hier j'étais très peiné donc, d'entendre le doyen Tambou Mamba, que je respecte beaucoup. N'est pas avoir des égards vis-à-vis -vis du chef de l'État. Tenir des propos subtils, mais euh, très durs vis-à-vis -vis du chef de l'État, quand il dit que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution. Quand il. Un débat qui était à l'interne, que nous, nous étions en train de discuter, qui n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite, c'est la, la, lancer le chef de l'État en pâture pour dire qu'il a violé la Constitution, c'est politiquement incorrect dans la mesure où les chefs de l'État n'a jamais violé la Constitution sur toute la ligne il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré son propre directeur des cabinets dans la réunion mixte que nous avons tenue Assemblée nationale, Sénat, lui a dit je, prends, je, je, je le prends à témoin je prends tous les membres tous les autres membres des deux bureaux à témoin il lui a dit que dans la doctrine c'est l'article 85 qui doit s'appliquer Qui prime donc sur le 119 Qui prime sur le 119 Pourquoi Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un problème. Euh, la question de la prorogation est évoquée dans l'article 144 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 144 de la Constitution... Euh, son alinéa 2 ramène à l'article 116. Et quand vous lisez l'article 116, il n'est pas question du congrès dedans. Par contre, on évoque le fonctionnement ordinaire des chambres, c'est-à-dire comment ils convoquent leurs sessions ordinaires et extraordinaires. Vous descendez un peu plus bas, à, à la linéa 6 du même article on vous parle, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, euh, peuvent voter une loi. Peuvent voter une loi, mettant fin à, à, à l'état d'urgence. Euh, euh, Christian, je vous dis ici, je te regarde droit dans, ce, dans les yeux pour te dire que le Congrès n'a pas mission de voter des lois nulle part où il est donné, parce que le Congrès trouve son fondement dans l'article 119, vous, vous avez l'article là-bas, dites-moi là où il est dit que le Congrès peut se réunir pour voter une loi. Donc, en, en, de, si l'article 144 évoque en même temps l'article 116, qui parle des sessions ordinaires et extraordinaires, de deux chambres prises séparément, et ici on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, c'est-à-dire que c'est une procédure normale de ces deux chambres. On vote une loi à la chambre basse qui est renvoyée en deuxième lecture à la chambre haute et la loi est votée. Donc, il n'est nullement question aussi dans cet article de convoquer un congrès. Parce que cela serait ajouter des choses à une disposition constitutionnelle qui est pourtant claire. J'ai dit une fois de plus, c'est ma conviction. Je ne dis pas que je suis... Je détiens... Toute la vérité sur la question ou toutes euh, les connaissances du monde sur la question, mais mon intime conviction me dit que l'article 144 ne fait nullement allusion au Congrès parce qu'il n'en fait pas mention. Lorsqu'il est question du Congrès, la Constitution parle du Congrès. Quand on, il ne faut, il faut pas que les gens fassent de l'amalgame euh, en pensant que lorsqu'on parle l'Assemblée nationale et le Sénat, on fait allusion au Congrès Non. l'Assemblée L'expression « l'Assemblée nationale et le Sénat » ne voudraient pas renvoyer, forcément dire « au Congrès ». Donc le Congrès reste les Congrès, tel qu'est défini à l'article 119 de la Constitution. L'article 144 est clair. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai, on parle de 30 jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisi par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en est autorisé la prolongation pour des périodes successives de 15 jours. Si ce n'est en passant par l'Assemblée euh, nationale et le Sénat, comment le président de la République peut-il prolonger cet état de Nous siège disons la même chose. Pas de congrès, C'est la procédure normale. Un projet de loi euh, peut être déposé dans l'une des deux chambres. Il peut être déposé soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et cela va suivre la procédure normale parce que les, les lois sont toujours votées à deux niveaux. Voyez-vous C'est clair ici. Mais vous voyez, vous savez, une disposition constitutionnelle, il ne faut pas l'analyser euh, de manière aussi... Euh, Stricte strict. Il faut, Il faut toujours les lire de manière combinée. Déjà, c'est dans, dans le même article, donc. L'article 144, lisez l'article 116. Que dit l'article 116 évoqué dans l'article 144 L'article 116 dit, il faut être clair, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande de, soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour. Voyez, Ça, c'est la session extraordinaire. Non On parle de, de, de la procédure normale et simple des deux chambres. Mais on, le, on ne parle pas du Congrès. On ne parle pas du Congrès. Vous... Le constituant, en mettant l'article 116 dans l'article 144, voudrait tout simplement faire voir qu'il est question de la procédure normale, pas le Congrès. Donc, donc... Lisez, je vous demande encore de lire l'alinéa 6, qui est le dernier alinéa de l'article 144. Ici, on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou l'état de siège, partant du principe que le Congrès n'a pas vocation à voter des lois, pas, il n'a pas il n'a pas dans à sens. Des deux il chambres. il appartient à l'une des de deux chambres, chambres de voter la loi de transmettre à l'autre chambre. Ma question revient. Pensez-vous qu'il y aura Congrès Doit-il y avoir Congrès Non, absolument, absolument pas. Au congrès absolument pas. Il ne peut pas. Donc pour, vous toutes, êtes contre pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, il est politiquement incorrect. Dépenser qu'on peut convoquer le congrès en ce moment. Donc, donc, sur le plan juridique, sur le plan de droit, et je précise bien du droit constitutionnel, l'étape de la convocation d'un congrès en ce qui concerne l'état d'urgence dans notre pays est dépassée et ne se justifie pas. Alors, sur le plan politique, c'est poli politiquement incorrect qu'on puisse euh, vouloir poser des actes qui, qui, qui, qui ont tendance à, à offenser les chefs de l'État, qui ont tendance à, à présenter les chefs de l'État l'opinion comme quelqu'un qui a violé la Constitution et que le, le, le Congrès voudrait corriger. Ce n'est pas correct. Je, je vais poser la dernière, pour une dernière fois la question. On parle de Congrès au palais du peuple, vous n'y participerez non, pas. Non, non, je crois que ce congrès ne pourra pas se tenir. À mon humble avis, le congrès n'a pas sa raison d'être. Non seulement que je, je, je, je n'y serai, serai pas, mais je crois que ce congrès ne doit pas se tenir. Pourquoi Je veux non, je, on a bien je compris. Te dire pourquoi il ne se tiendra pas. Parce qu'il est clairement dit ici que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui en demande, qui, qui en fait la demande. Donc ça, c'est conformément à l'article 36, du règlement intérieur de, du Congrès, qui dit que le Congrès ne peut se tenir que sur demande du, du président, président de la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, cette demande n'a jamais été faite. Mais voilà comment est-ce que euh, les, les choses se passent. On nous fait croire que euh, le directeur des cabinets du chef de l'État aurait envoyé, c'est vrai que moi j'ai vu la correspondance, dans laquelle il transmettait l'ordonnance qui était signée aux deux chambres. Mais où il dit « pour des dispositions utiles ». Mais ce qui m'encœure, moi, c'est de constater que le président Tambou Mamba et la présidente de l'Assemblée veulent nous faire croire que déjà ces dispositions utiles dont faisait allusion le directeur des cabinets, c'est la convocation, c'est une demande tacite de la convocation du congrès, c'est qu'il est faux parce que il est clairement dit que c'est le chef de l'État qui en fait la demande. Et jusqu'à ce jour, le chef de l'État n'a jamais fait cette demande et je crois que ce qui est en train d'être fait, je peux aller plus loin pour dire que c'est une forme de pression sur le chef de l'État. Parce que d'un côté, c'est lui qui doit vous faire la demande. Il ne l'a pas fait. Mais de votre propre chef, vous vous réveillez, vous organisez des choses, vous convoquez le premier ministre et vous dites que le congrès aura lieu. Alors, quelle est la place du chef de l'État en ce moment-là Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale est du même avis que vous euh, Écoutez, je, je vous ai dit ici que je prends ma liberté d'exprimer mon opinion sur base... Non, ma question c'est, est-ce qu'elle est, est, -ce qu est non, du même avis que vous Écoutez, je ne veux pas parler de la présidente de l'Assemblée nationale ici. Je ne suis pas venu parler d'elle... Je vous dis tout simplement que c'est ça ma position. C'est à l'opinion des jugés sur ce que je suis en train de dire et sur ce que le président du Sénat a dit. Je suis venu sur votre micro pour faire une réponse par rapport à ce que le président du Sénat a dit que je trouve invraisemblable. Vous avez parlé tout à l'heure du directeur de cabinet. Aujourd'hui, Vital Caméré, tout le monde sait où il est, il a été arrêté. Est-ce que l'on peut encore parler de cash euh, D'abord, j'évite euh, personnellement de faire un commentaire quant à ce qui lui est arrivé. Pourquoi Non, je me réserve de tout commentaire parce que Vital Kamere, c'est un allié. n'oubliez pas qu'il est allié au cash. Pour toute personne qui réfléchit, euh, lorsque quelque chose, euh, un malheur, arrive à un allié, il est, il est euh, absurde et même ridicule qu'on puisse... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, faire des commentaires dans un sens ou dans un autre, d'autant dans, dans, plus que l'affaire est en justice et qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous réserver de faire euh, quelques commentaires que ce soit. Ce silence vous soutient ou neutralité Écoutez, nous sommes, tout, nous sommes neutres parce que Vital Caméré, c'est notre allié. La justice qu'il entend, c'est notre justice. Et vous, euh, vous comprenez Donc. Nous ne pouvons pas prendre parti ni pour euh, euh, l'une ou l'autre partie. C'est pour ça que vous avez suspendu le porte-parole de votre parti. Justement, justement c'est pour ça que je l'ai suspendu, parce qu'il il, il, il, euh, n'a pas obéi, il n'a pas respecté euh, euh, la consigne donnée. Lui vous accuse de ne pas vouloir parler de cette affaire parce que vous pourriez aussi être interpellé devant la justice. Bon, je, je, je, je vite d'entrer dans ces débats de bas niveau. C'est vraiment c est, c est, à mon niveau, je ne peux pas discuter des de choses pareilles. Entre temps, donc hein. moi, mm -hmm. je, je pris euh, cette euh, décision en tant que président AIDE LUDEPES et, et de les sanctionner sur base euh, des faits qui lui sont reprochés. Euh, et j'ai euh, les dispositions statutaires euh, chez nous à l'UDEPES. Euh, le non-respect de la hiérarchie, c'est un manquement grave. Euh, le non-respect des consignes données, c'est un manquement qui encourt à, à, à, à des sanctions. En fait, c'est ce que j'ai fait. Pour ce qu'il pense, euh, cette déclaration ne m'engage pas. Il peut raconter tout ce qu'il veut. Je ne suis pas venu pour me, me justifier. Non, non, mon... sur... Je ne peux pas la, me justifier. La question, c'était juste, est-ce que vous ne voulez pas par soutien ou par euh, juste neutralité Non, Vital Kammer est le nôtre. C'est un allié. La justice qui le poursuit est aussi la nôtre. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu prendre euh, euh, position. Aujourd'hui, Paul Chilumbo est suspendu. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette suspension euh, parce qu'il ne vous reconnaît plus la qualité de président de l'UDPS. Le secrétaire général que vous avez été désigné par le président n'a pas cette qualité. Pendant combien de temps va durer... Ce... Pendant combien de temps va durer cette crise institutionnelle à l'UDPS Vous savez, des vous intérimaires savez, et des... Euh, Christian, je, euh, je veux vous dire que je suis très mal à l'aise de parler de mon parti euh, sur le média. Vous vous rendez compte que je viens ici étaler nos problèmes internes. Je, que je vienne parler d'un compagnon des luttes. Tchulumbu, c'est un compagnon des luttes. Nous avons lutté ensemble. Nos problèmes doivent se régler chez nous. Ils sont écoutez sont Non, non, non. non mais Tout le je, monde en parle. Je ne veux pas moi, je ne veux pas moi en tant que président de l'UDPS intérimaire, venir discuter des, des problèmes de mon parti sur le média. Moi, je pose des actes. Je posais un acte qui se justifie je m'arrête là. Mais... Alors, si lui me dénie la qualité, ben, c'est son droit. Écoutez, euh, n'oubliez pas que l'UDPS c'est un parti euh, qui, qui, des grandes libertés. Les gens s'expriment euh, comme ils veulent à l'UDPS. Les gens expriment leurs opinions, ils expriment leurs pensées, et c'est ça même, ça même la, notre force. Notre force réside dans cette liberté. Plus les gens s'expriment, plus les gens se sentent trop libres, ils il, il ne trouvent pas mieux euh, qu'à l'UDPS, parce que c'est là où ils peuvent, ils ont, ils ont le droit de parler, de s'exprimer comme ils veulent. Mais justement, ces Mais... cadres se plaignent d'un manque de liberté, l'état de droit, c'est l'UDPS, on ne respecte pas les textes qui auraient dû euh, désigner dis, euh, ou organiser un congrès ici, dans les trois mois. Je, je vous dis ici que, des je ne suis pas, pas venu, c'est pas, pas, pas par manque d'arguments. Je veux vous dire ici euh, que ces débats-là, c'est un débat qui ne pouvait pas être, en réalité, si on était de bonne foi. Parce que tout le monde sait, quand vous, quand vous prenez l'article 26, parce que c'est là qu'il est question, de bout en bout, nulle part où il est mentionné que l'élection du président de l'UDPS à la magistrature suprême constitue un motif... D'empêchement définitif. Oui, mais le président de la République ne peut pas être président non, actif d'un euh, parti. Il ça, y a je vais... incompatibilité. Mais laissez-moi, laissez j'allais rencontrer euh, euh, ta question, ça même que vous l'avez posée. Laissez-moi parler. Ça, c'est la Constitution qui l'est dit. Est-ce que les partis politiques sont gérés par la Constitution ce sont la constitution, c'est la loi suprême. Non, je ne suis pas appelé à suis le président de la République pas le droit d'être président d'un parti, Le président, le, ce parti doit en prendre acte. Et une fois que le président de la République est en incapacité, euh, se doter par le Congrès, parce que l'UDPS dans ce sens a été un des modèles. Euh, depuis 1960, rares sont les partis qui, comme l'UDPS, sont élus euh, leur président, au cours d'un congrès, il y avait plusieurs candidats. Pourquoi aujourd'hui hésiter à écoutez, tenir ce nouveau écoutez, congrès euh, Christian, notre parti est géré par ses propres textes qui ont été jugés conformes à la Constitution. Lorsqu'on jugeait conformes nos textes à la Constitution, est-ce que les, les, les, les, les Constituants, ceux qui, ceux qui ont approuvé euh, nos nos statuts. Vous pouvez nous dire que non, vous avez omis un détail important ici, parce que si votre président devenait président de la République, vous devez mettre ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc, dès lors que nos statuts ont été jugés conformes à la Constitution, nous nous y conformons. Aujourd écoutez. Aujourd'hui, donc, vous, vous, vous, pourquoi êtes-vous président intérimaire si Félix Tshisekedi, selon vos statuts, est toujours le président Écoutez. Il y a deux facettes de voir les choses. Il faut voir les choses de, dans l'angle constitutionnel et dans l'angle statutaire à l'UDPS. La constitution interdit au président Félix Tshisekedi d'être en même temps président de la République et président de l'UDPS, n'est-ce pas Mais nos statuts ne l'interdit pas. Pour nos statuts, c'est clair. Et c'est pour ça même que nous sommes allés au congrès faisant de lui, l'élissant comme président de l'UDPS, l'investissant comme candidat président de la République et nous avons battu campagne pour qu'il soit élu. Donc, chez nous à l'UDPS, nous ne trouvons pas ça incompatible. Mais parce que c'est la constitution qui prime sur nos statuts, voilà, voilà le fondement du mandat spécial. Voilà là où Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, a tiré Laissez-moi terminer. Non, j'ai bien compris. Que Pourquoi Pourquoi Parce qu'il voulait se protéger vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis -vis de la Constitution. Ces mandats spéciaux prouvent suffisance que Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, ne gère plus l'UDPS. N'est-ce pas Mais au regard de nos statuts, il n'est pas dit que lorsque le président de l'UDPS est élu, il tombe sous le coup de l'empêchement définitif. Parce que tous les motifs... S'il vous plaît, oui, Christian, mais, mais, mais... tous les motifs sont énumérés là. Donc, décès, démission, interdiction d'exercer, n'est-ce pas Ou expiration des mandats. Mais une, inter mais, une interdiction d'exercer, une, une élection à, éle à la présidence de la République amène à une interdiction d'exercer. Non, ça, c'est pas, pas nos textes à nous qui l'interdisent. Nos textes à nous ne l'interdisent pas. Et puis, l'interdiction d'exercer est déclaré par une instance disciplinaire du parti qui, euh, à travers une sanction, interdit au président, la, euh, au président de l'UDPS de ne plus exercer comme tel. C'est ça, en fait, l'essence de l'interdiction. Monsieur Jean-Marc Amboul, merci d'avoir été avec nous. Deux, de, deux petites dernières questions. Peter Kazadi, Jacques Machabani, Victor Wakwenda et les autres, Paul Chimboulou et ceux qui euh, sont en opposition à vous. Le, les liens sont rompus avec eux pas, pas du tout pas du tout. Sont-ils indésirables à l'UDPS non, non, non, non, non, pas du tout. Pourquoi, que... pourquoi ils peuvent être... Je vous ai dit ici que ce sont des compagnons de lutte. Nous avons eu à connaître des histoires plus graves et plus difficiles euh, dans notre parcours. Euh, je crois que... Ils ne seront pas exclus. Non, pourquoi être exclus Parce que le, dans ils le passé, libres... ils l'ont été. Non, non, non, non, non. Ils sont libres d'exprimer leurs opinions, que je respecte. Ce n'est pas pour autant qu'ils me, ils me contestent, que moi, je vais trouver en ça euh, un motif de m'acharner sur eux. Je respecte leur position. Est-ce que le président Félix Tshisekedi soutient ce statu quo que beaucoup condamnent à l'UDPS Je ne veux pas citer le président de la République dans ces débats, que je trouve, moi, personnellement, malaisé. Ces débat me fait très mal. Est-ce que le président de élu de l'UDPS, de, de, de, de, de, de, de qui, les porter, qui, qui, sur qui, la... qui, qui, qui exerce toujours un mandat via votre mandat spécial euh, soutient ce statu quo. Non, je ne veux pas ici me prononcer là-dessus pour que les uns et les autres disent que je suis venu ici faire du trafic de l'influence. Mais ta question a une réponse plus simple. Mais la volonté du président de la République est transcrite noir sur blanc dans le mandat spécial qu'il m'a donné, qu'il n'a jamais euh, nié. Alors, il faut pas me poser cette question. Il faut pas me poser cette question parce que la volonté du chef de l'État est visible à travers le mandat qu'il a signé. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des de cinq derniers jours, son avis, ses projets. Sur le monde de la de la ville, le la Tika de le monde ville, de la le baké bandalélo ozamo bimba na téléphone nayo na nzela ya bissa tv ba tu nangani niyo bissa média tv na téléphone nayo ozamo bimba na toutes le chaîne câblé du monde na lo bibrien ba cheni nyo su emokili Oyo yo olinga goto la ozana yangona chombo na yo, eza na ya taxi eza na ya douche eza na makolo ata ozali kotambola okoki yo kotala chane nyoso oyo olingi soki olingi otala la ma, matcha, Ligue des Champions soki olingi omona mona Messi o mona Cristiano o mona Mbappe o Neymar soki olingi otala la Novelas paseri serie olinga Ramingi, ata pe olingi otala la fami Kardashian que ozamo bimba nabisa media na telefon na yo okomitou oh, nisamali sou soukye yako kimaka mba gokosonga noki naku. po otala ata information. na chombo na yo ozana toutes les chaînes du monde kablou right? na mbongo moukye moukye makasi. ozamo bimba en live oyo esole kanakye fena nandaku yango na pe yo ozo na telefon yo pa moutou ozali na telefisyon ya wifi ye ba ozamo bimba po bako kiko instale Oh, comme samba atamukolo Kote, abonnement à wana voisin, donc na chombo na yoto. open la télévision on a wifi, on a couzamo Na toutes les chaînes du monde câblées, s'il vous plaît. Alors, sorti au lingi, toutes les chaînes du monde câblées, na kati ya téléphone, pe chombo na yo. Benga bisla ba nimero oyo. Tangu okoyato ko instalileo. Sima ya kotela pekoyoka elengi. Ya toutes les chaînes du monde câblées, na kati ya chombo na yo. Ne obandi kozomba abonnement na yo ya in semen, ya desmen, so ya emwa, ya inane na mbongo mukie, mukie makasi bino peba so tuwa ba hotel, soki kaka, bozo na ba tv ya wifi boza pimba na bisa so media, media tv bakliela bino, bakotala, bashen nyonso ya mont sali kukuma, na mbongo mukie. bisa media ala alinga Batuboete on nano and the willpower and the discipline To get it done the fruit of everything good in life begins with a challenge everything is a pill that's required and this it's not going to come to you and it's not going to fall in your lap and it's not going to be something that oh my god it just was so simple it's always going to be difficult if you want it you gotta go get it this is your chance This is your shot, this is your moment, this is your time, this is your place, this is your opportunity. This is my time, this is my moment, tomorrow, tomorrow, tomorrow, ain't no such thing as tomorrow, we only got today. It's your dream, if you want to have it, lift your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court, stay on that football field. It's grind season homie. Si Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Yokan Tango Oyo Bissot Oyelibino, Bala Lelo, Tika. Meto ngisamaka soki kuaye kei bona okene kota la match e pa ya ba voisin tope na bar mokosongolo, songolo yeba ke ozamo bimba na telephone nayo na nzela ya bisam media tv botu na ngani niyo bisam media tv na telephone nayo ozamo bimba na toute le chaîne câblé du monde na lo bibien chaîne cheni nyo mokili Oyo yo olinga go tala ozana yangona chombo yo eza na taxi eza na douche eza na makolo ata osali kotambola okoki na kotala chen nyoso ya oyo olingi soki olingi otala ba match Ligue des Champions soki olingi omona Messi omona Cristiano omona Mbappe omona Neymar soki olingi otala Novelas ba serie olinga mingi ata olingi otala famika ya que osamobimba nabisa media na telephone na yo okomitou nisamali sou soukye yako kimaka mba gokosonga noki nandaku po otala ata information. na chombo na yo Ozana na toutes les chaînes du monde câblé na mbongo moukye ma lomi piye moukye makassi en live onyo esole kanadife nandaku yango pe yo osota na telephone yo pe moutou osa li na telefisyon ya wifi Yebake ozamo bimba po bako kiko installero dako okosomba ka atamu kolomo kote abonema ya bavoisin wana donc na chombo na yo to open a televison ou ya wifi nanda kou oza na tout les chaînes du monde câblé s'il vous plaît ta la so qui yolingi oza les chaînes du monde câblé na kati ya telefon tope chombo na yo venga bisou namba nimero o yo tango okoyato ko installe le yo si ma ya kota la peko yo ka elengi ya tout les chaînes du monde câblé na kati ya chombo na yo nde nous sommes au banc des consommateurs avant même la journée. In ya des semaine, un ya mois, in année. Namongo Mukie, Mukie magazi. Bino pebati à l'hôtel, soki kaka Nous avons la TV à wifi fi nous avons le pimbanabis à media TV. Par client la bino, par cocktail, par scène nyosu ya monde. Sanlitu kuma, namongo Mukie. Peace the knowledge and the support and the will and the discipline to get it done. Et on voit, elle se dit qu'elle est la plus belle. Oh la Madou. Que nous renvoyer là, c'est dans les madouakas. Hein? Rosy. Toi, tu es une paupille, hein, Rosy. Dans les madouakas c'est souvent que tu appelles dans les madouakas. Toi, tu habites où Tu vas dans un toit là. Hein Tu confonds ton toit là, même madouaka que tu dis Maduaka, là Si on appelle quelqu'un tout de suite là, pour choisir. C'est même madouaka là qu'on va choisir. En plus, tu n'es même pas encore prête, Maya Madou. Tu te maquilles encore. Je veux que je fasse quoi Je veux faire aussi la beauté. Je veux me maquiller, je veux me faire belle. Mirabel, c'est quoi pour une reine Elle est la plus belle. C'est votre blanche dans la famille, non Donc Amado aussi essaie un peu de faire, comme elle. Tu dis, mais Amado, c'est maquillé. Et moi je ça c'est quoi Oh un mon dieu. Ça c'est quoi Qu'est-ce que tu as apporté là Prends un peu ici là. Tu as apporté là quoi Regarde-toi. Et Est-ce que tu as même le pain au chocolat Quand je dis compte à maudit, tu dis, oh, Mirabel a pris ton étoile. Oui, allô. Je voulais te confirmer que la réunion chez Mirabel, c'est aujourd'hui. Bon, Regarde, il pas juste même dans le taxi. Oui. Ok, à tout à l'heure. Ah, oh, la Médée. Rosine, toi là, écoute-moi bien. Si quelqu'un qui mérite d'être de mon côté, c'est bien toi. Quelques petites secondes. Tu n'as même pas la moindre intelligence d'être frustrée du fait que tu le réussisses dans sa vie. Hein, Rosine Les études, les voyages, et là même encore, hein, son homme l'a traite comme une reine. Regarde la maison dans laquelle elle vit. Et regarde aux gens des maisons dans lesquelles on survécu. Ça devait t'amener à réfléchir Rosine, quand je te parle, tu me regardes. Tu n'as pas remarqué que lorsqu'on a les réunions avec les hommes, c'est toujours Mirabelle qu'on attend. Lorsqu'elle n'est pas là, on ne commence jamais. Tout ça parce que madame a beaucoup appris. Donc, même moi, l'aîné, moi, Mado, hé, hey, hé, mon autorité est bafouée. Rosine, mon autorité est bafouée, oh. Hein? Ah, Mado, chacun a son étoile dans la vie. Pourquoi voudrais-tu que nous soyons toutes égales? Si Mirabel brille mieux que nous, Yaya, c'est sa grâce. En plus, elle a toujours été avec papa et maman, donc je me dis qu'il lui a inculqué des valeurs solides. À l'époque même, c'est nous-mêmes qui jouons avec nos études à cause des petits copains. Hein, Yamado? Avant de t'en prendre à Mirabelle pour ta réussite, tu peux voir tout ça là. Rosine, arrête de me parler au grand parce que tu as échoué à l'école là. Hein? Après, tu vas mêler mon nom chez ta grande soeur. Qu'est-ce que j'ai parlé de mal sur ta jumelle? Hein? Et tu me parles de papa et maman, papa et maman, tu es que papa et maman étaient avec elle pour donner le vampire. Moi-même, Mado, je suis partie chez Longanga. J'ai pris ta photo, j'ai amené. Je dis, ah, consultez d'abord eh, ma petite soeur, je ne comprends pas. Longanga m'a dit que c'est sa jumelle, ta jumelle c'est qui. C'est pas Mirabel ta jumelle. Et en plus, même, si, le, si les oncles, les oncles là, attendent euh, euh, euh, Mirabel, c'est normal elle, elle elle travaille, nous non. Mais quelle ta c'est petit même ses enfants, elle va les manger dans la rose. Ma, la Mes enfants sont... Mes enfants sont à l'école. Mes enfants ne sont pas bêtes comme toi. Toi, tu es illettré, bête. Même écrit, toi, non, tu ne connais pas. Pardon.